toutes et à tous, oui, il y a quelques hommes, heureusement, mais c'est vrai qu'on aimerait en voir un petit peu plus. En tout cas, je suis très heureuse de, de vous accueillir aujourd'hui ici. En effet, que ce soit la Mission pour la place des femmes, l'Institut du genre, le comité parité du CNRS, c'est vraiment un colloque que nous avions envie d'organiser. Ça fait 5 ans, il y a 5 ans, nous avions organisé ici, en ce lieu, le dernier colloque euh, sur l'intégration de la dimension du, du sexe et du genre dans la recherche. Entre temps, il y a eu d'autres colloques en France euh, et ailleurs. Il y a eu un colloque à Nantes, la Fondation de L'Oréal, avec Linda Schibinger. Et toutes ces manifestations vraiment attestent, je pense, d'une prise de conscience accrue de la dimension du genre dans la recherche et témoigne aussi de l'émergence de nouvelles thématiques. Et c'est bien ça qu'on a voulu souligner aujourd'hui. C'est vrai que ça fait plusieurs années que, disons, cette dimension-là n'est plus uniquement l'apanage des SHS, de la sociologie, de l'anthropologie. Au sein même des sciences humaines et sociales, on voit que d'autres disciplines se sont emparées de cette dimension telle que la linguistique, l'éthique, le droit, et c'est cela que Sylvie Cromer, la directrice de l'Institut du genre, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, voulait montrer. Au-delà des SHS qui connaissent ce renouvellement, on sait très bien que tout ce qui concerne la biologie, la santé, là aussi, c'est une dimension très importante, qu'il s'agisse de définir le sexe biologique, de mieux prendre en compte les différences entre les femmes et les hommes pour les essais cliniques, la détection de maladies, les effets secondaires des médicaments. Il y a déjà eu un certain nombre d'études, et ça continue, on le sent bien. Et un thème beaucoup plus émergent, mais non moins déterminant, est vraiment l'apparition de cette thématique dans le domaine des sciences du numérique. C'est vrai qu'à l'ère où on collecte des données des quantités incroyables de, de données, qu'on voit ce, le cyberharcèlement se propager, l'intelligence artificielle se développer à toute allure. Je pense qu'il est vraiment important de veiller à ce que les données soient mieux protégées, de lutter contre les nouvelles formes de harcèlement et surtout la reproduction de stéréotypes qu'on voit poindre au niveau de l'intelligence artificielle. Donc c'est bien ce côté interdisciplinaire qu'on a voulu faire ressortir et qui est l'objet de de ce colloque, un dialogue entre différentes disciplines, car cette interdisciplinarité, on peut l'aborder aussi sous l'angle, par exemple, des objectifs du développement durable. Il y a un projet européen qui s'appelle GenderNet+, qui est coordonné par la mission pour la place des femmes, qui réunit 13 pays, dont le Canada aussi, et qui a permis de sélectionner 13 projets portant sur l'intégration de la dimension du genre, donc liées à l'objectif du développement durable numéro 4, à trois autres, à savoir santé-bien-être et bien-être, changement climatique et nouvelles technologies. Donc nous sommes persuadés que ces 13 projets vont apporter de très beaux résultats, mais comme ils viennent de commencer, on les invitera la, la prochaine fois. Voilà, donc l'autre aspect de, de ce CONOC, c'était, on voulait insister sur la jeune recherche. Comme vous pouvez le constater, dans le programme, il y a même toute une table ronde qui est consacrée uniquement aux doctorantes. Et je pense que c'est très encourageant de voir que de jeunes chercheuses et chercheurs, on espère, euh, ont, se sont appropriés ces sujets-là. Donc le, le but de ce colloque, c'est bien sûr pas de dresser un inventaire complet de toutes les recherches, dans, dans ce domaine-là, mais plutôt, j'allais dire vraiment, de faire émerger de nouvelles thématiques, de promouvoir le dialogue entre différentes disciplines et puis euh, surtout d'inciter à poursuivre ces échanges au-delà de ce colloque, afin qu'on voit de nouvelles perspectives émerger très bientôt. Donc en tout cas, je vous remercie et euh, j'invite Armel à ouvrir la session Biologie et santé. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth. Donc, c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir la session Biologie et santé. Euh, pour nous éclairer, nous allons avoir deux conférences sur la façon de, de prendre en compte les différences biologiques sans céder aux préjugés. D'abord, Émilie Counil va nous parler de son étude sur les inégalités liées aux gens, en particulier face à la santé et en particulier le cancer. Et ensuite, nous aurons Joël Vils qui va nous faire part de ses réflexions sur la complexité des nuances du sexe biologique et nous donner des pistes peut-être pour affiner nos définitions binaires, noir-blanc, XY, homme-femme. Enfin. Donc d'abord, donc Émilie Cunil. Donc Émilie, est... oui, tu, tu, je veux bien te donner ma place, elle est chercheure donc, à l'Institut national des études démographiques, elle est donc épidémiologiste. Son travail se focalise sur les inégalités sociales en santé au travail, en particulier sur l'invisibilité des cancers au travail, en particulier ceux observés ou pas vus justement chez les femmes. Donc c'est par des approches quantitatives et qualitatives des épidémiologistes qu'Émilie Cognil peut mesurer les risques genrés de cancer au travail. Elle nous dira si elle voit s'améliorer la visibilité de ce genre de choses. Émilie, te donne la parole. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je remercie la mission pour la place des femmes de m'avoir confié la tâche de présenter une discipline qui ne brille pas forcément toujours ou du moins pas encore toujours spécialement pour sa sensibilité au genre, l'épidémiologie. Et je tenterai, cependant de, je tenterai cependant de vous montrer à travers l'étude plus particulière des liens entre travail et santé et quelques-uns de mes travaux empiriques, comment l'épidémiologie peut se nourrir des autres disciplines et progresser dans l'intégration de la dimension de genre dans la recherche en santé des populations. Alors, dans un premier temps, je vous propose une histoire courte de l'incorporation du concept de genre en épidémiologie. Je cheminerai ensuite vers mon objet de recherche en rendant compte de la littérature interrogeant la place des femmes dans les études épidémiologiques en santé et travail. Et enfin, je retracerai les grandes lignes de l'itinéraire scientifique individuel, le mien, mais aussi collectif, euh, qui m'a conduit à développer une recherche plus sensible au genre dans l'étude des liens entre travail et cancer. Alors, d'abord, euh, l'histoire courte. Si on fait euh, l'exception, bien sûr, de travaux pionniers et des débats qui ont commencé à soulever de manière toutefois, la plupart du temps, relativement confidentielle... Euh, euh, des débats euh, voilà, autour de la question de genre euh, en épidémiologie, on note une formalisation récente de la distinction entre le sexe, entendu comme une donnée biologique, et le genre, entendu comme une construction sociale on trouve par exemple un article qui est souvent cité, hein, qui date de 2003, par Nancy Krieger, une grande épidémiologiste sociale américaine, euh, dans laquelle, dans, dans le journal of Inter International Journal of Epidemiology, elle propose euh, un certain nombre de cas où elle explique les distinctions euh, qu'elle qu pense devoir, devoir être faites entre sexe biologique et genre euh, social en fonction des, des cas d'études. À côté de ces distinctions conceptuelles qui sont largement issues des réflexions qui préexistaient dans le domaine des sciences sociales, notamment, se développe un cadre d'analyse emprunté aux travaux d'épistémologie féministe, en particulier ceux de Margrit Eichler, qui fait référence à la notion de biais de genre dans la conduite des études. Alors, ces biais sont de quatre ordres, que vous voyez représentés ici par des petits schémas. D'abord, l'insensibilité au genre qui tend à ignorer les différences d'expérience entre hommes et femmes ou lorsqu'elle les reconnaît à en ignorer la dimension sociale, donc tendant à les essentialiser ou à les biologiser, c'est-à-dire les réduire à des différences biologiques ou de métabolisme. L'androcentrisme, qui tend à ne porter son attention que sur des problèmes rencontrés par les hommes, ou majoritairement par les hommes, la généralisation renvoie à elle euh, à considérer que ce qui est vrai pour les hommes l'est aussi pour les femmes, alors parfois c'est inversement, même si les cas sont peut-être plus rares, en tout cas dans les domaines que je connais de près. Et enfin les problèmes de double standard qui renvoient plutôt à la mise en œuvre de normes scientifiques de production de connaissances qui seraient de moindre validité dans l'un des deux sexes. Alors, les rapports entretenus par l'épidémiologie avec le genre sont bien entendu pluriels et je ne peux pas vous rendre compte de, de leur diversité ce matin dans le temps qui m'est imparti. Ce que je peux vous dire, c'est que bien sûr, si l'épidémiologie sociale s'est retrouvée euh, par construction en première ligne, elle demeure quand même dans le champ des, des activités épidémiologiques minoritaires et relativement dominées hein, en termes de, de, de, de champ disciplinaire. Et elle est non exempte de biais elle-même, on en parlera un petit peu après ailleurs, dans les autres domaines de l'épidémiologie, dans les autres branches de l'épidémiologie qui peuvent se construire soit à partir des catégories de maladies qui sont étudiées, soit à partir des types de déterminants de la santé auxquels on s'intéresse, la prise de conscience me semble en tout cas plus lente et inégale et dépendre largement de l'histoire des spécialités médicales concernées, mais aussi des représentations qui entourent les facteurs de risque les plus étudiés. On peut citer les deux extrêmes en miroir qui sont bien connus de la méconnaissance justement des infarctus du myocarde chez les femmes et de l'ostéopérose chez les hommes. On note récemment, enfin, ou moins récemment, puisqu'il y a quand même eu des, des initiatives pionnières, des initiatives institutionnelles euh, depuis la création de l'Office of Research on Women's Health au National Institute of Health aux États-Unis en 1990, à celle plus récente du groupe Genre et Recherche en Santé du comité d'éthique de, de l'INSERM en 2013. Euh, on est aussi euh, face à une littérature qui relate des débats sur les solutions à envisager, le gender-based analysis, le gender mainstreaming, il y a plusieurs euh, types d'approches qui sont débattus, ce qui dénote quand même d'une vivacité un peu montante de, de, ces, de ces questionnements scientifiques. Et on voit aussi une montée en charge à travers la publication de recommandations internationales. Donc récemment, le, les recommandations SAGER, SAGER c'est pour « Sex and Gender Equity in Research », ont été lancés en 2016 par l'association européenne des éditeurs scientifiques, donc qui, qui concerne beaucoup la recherche clinique. On a aussi vu apparaître des outils pratiques. Alors, outre la checklist qui est proposée aux auteurs par l'outil SAGER, on voit apparaître des analyses de bonnes pratiques, à partir de l'analyse détaillée de, de publications scientifiques, des études de cas pédagogiques à destination de, des formations de type master ou doctoral pour sensibiliser les étudiants à ces problématiques de genre en, en épidémiologie et santé publique. Et puis, on a, noté, on a entendu parler d'un projet européen. Il y en a un, un, un qui consiste notamment, qui consistait, je crois qu'il est terminé, en un portail collaboratif de recherche qui a été financier par l'Union européenne qui s'appelle le projet Genport et qui a permis notamment d'avoir toute une mise en visibilité de, de réflexion sur le genre en santé. Donc, on peut dire même qu'aujourd'hui, le genre est devenu un sujet du moment en épidémiologie, hein, si on se réfère, et plus largement à la, dans la recherche médicale, si on se réfère à un article paru en 2017 euh, qui, qui indiquait qu'à euh, partir de euh, l'étude de 1,5 million de, de, de travaux de recherche publiés en recherche médicale, euh, les auteurs observaient un lien entre le, le genre des auteurs et l'attention euh, aux dimensions de genre et de sexe dans l'analyse des données. Euh, et qu'on se réfère aussi euh, au fait que les carrières académiques des femmes et des hommes demeurent inégales, comme ça a été euh, pointé dans, dans deux papiers euh, de grands journaux épidémiologiques euh, aussi en 2017. Euh, dans la très grande majorité des recherches, toutefois, le genre renvoie à une bicatégorisation exclusive entre deux classes, hommes et femmes, dont l'une domine ou est prioritaire sur l'autre. Les problématiques liées aux variations et aux minorités de genre, ainsi que celles relatives aux orientations sexuelles, sont plus rarement abordées. On note un récent éditorial dans le, Lancet, qui, dans le Lancet qui soulève toutefois la question des effets délétères des stéréotypes de type masculinité et hégémonique sur la santé mentale des hommes appartenant aux minorités sexuelles, et ils apportent aussi la question des minorités raciales aux états unis donc, Dans la sphère euh, des activités dites productives, c'est le second temps de ma présentation, ces stéréotypes de genre sous-tendent également des processus qui ont été bien décrits de ségrégation horizontale et verticale des femmes et des hommes dans l'emploi. En retour, cette ségrégation qui est bien réelle renforce elle-même les représentations sur le travail des femmes. Si des travaux de sociologie se sont intéressés dès le début des années 80 au lien entre emploi, travail et santé des femmes, en France notamment, la composante biomédicale de la recherche en santé et travail peine encore aujourd'hui à intégrer la dimension de genre de manière euh, régulière et, je ne veux pas dire systématique, mais en tout cas, euh, euh, oui, régulière. Dans un ouvrage intitulé Santé des travailleuses, la science est-elle aveugle, publié à la fin des années 1990, une généticienne et ergonome québécoise, Karen Messing, expose les grandes lignes des mécanismes selon lesquels la santé des travailleuses demeure, selon elle, une question largement ignorée de la communauté scientifique internationale. Les femmes, d'abord, sont non perçues comme travailleuses et leurs emplois sont perçus comme plus sécuritaires que ceux des hommes. De là, une attention moindre aux problèmes de santé au travail qu'elles rencontrent et qui se nourrit de, et entretient lui-même, la faiblesse du dialogue entre les champs de la santé des femmes et de la santé au travail. Les différences sexuées, lorsqu'elles sont recherchées et observées, sont le plus souvent traitées sous l'angle d'une biologie qui va être perçue comme non modifiable, qui va perpétuer les mécanismes de subordination sociale. Enfin, les femmes sont moins souvent indemnisées pour leurs accidents du travail et leurs maladies professionnelles parce que le système a été conçu pour traiter les problèmes typiques des emplois masculins. En 2000, une équipe de chercheuses françaises de l'INSERM, je dis chercheuses parce qu'elles étaient majoritaires, mais il y avait un auteur masculin en dernier auteur, bien sûr, étudie l'inclusion des femmes dans 348 épidémi études épidémiologiques en santé et travail, sélectionnées à partir des sommaires de six revues internationales à comité de lecture, donc les sommaires de l'année 1997. Donc, Vous voyez ici un tableau que j'ai extrait de cette publication et qui vous rend compte de la composition sexuée des échantillons d'études. Donc les, la composition sexuée des échantillons d'études pouvait soit être non rapportée, sex unknown, ce qui peut sembler euh, étonnant, mais on avait quand même près de 12% des articles pour lesquels on ne on savait même pas si l'étude avait porté sur des hommes ou des femmes et en quelle proportion. Euh, plus de, à peu près, soit euh, 51% euh, concernaient des études mixtes, both sexes étaient inclus. Des études chez les hommes seulement dans 31% des, euh, des études et des études chez les femmes seulement, donc des échantillons exclusivement féminins, chez 6,6% des 348 papiers revus en détail. On voit aussi, en fonction des catégories de maladies euh, considérées ou d'affections considérées, on note donc, euh, outre cette inclusion globalement moindre des femmes, on voit notamment en orange que cette inclusion est moindre, inclusion est moindre pour l'étude des cancers et des maladies du système euh, circulatoire, avec quelques exceptions en bleu, qui généralement sont liées aux fonctions reproductives des femmes. Plus récemment, des chercheuses espagnoles ont analysé les limites des deux branches de l'épidémiologie que les questions de genre santé et travail concernent directement, l'épidémiologie des risques professionnels et l'épidémiologie sociale. Alors, je vous invite à lire ce papier qui est très intéressant. Je n'ai pas le temps de rentrer dans, dans le détail, donc je me permettrai de simplifier à l'extrême. En simplifiant de cette manière, on pourrait dire qu'en épidémiologie des risques professionnels, on retrouve le travail, ou en tout cas le travail rémunéré, mais pas le genre, tandis que pour l'épidémiologie, ce serait plutôt en partie l'inverse. On retrouve plutôt le genre sans une partie en tout cas, du travail. Alors, il peut y avoir travail familial, domestique et travail rémunéré, mais pas forcément traité en articulation. Alors arrive maintenant le moment de vérité, celui où, suivant euh, la progression logique du propos, le public s'attend à ce que les travaux empiriques qui vont être euh, peut-être finir par être présentés s'inscrivent dans la ligne droite d'un long propos introductif plutôt général et théorique. Or, si la mise en contexte disciplinaire que vous venez d'entendre a certes constitué un terreau, disons, épidémiologique pour le développement de la recherche que je vais vous présenter, il faut bien convenir que la graine qui a été semée, provient, elle, d'une pollinisation croisée entre disciplines extérieures même à l'épidémiologie. Dans cette partie plus personnelle de l'exposé, je retracerai ainsi les grandes lignes qui, d'observation de terrain en dialogue interdisciplinaire, ont conduit à la jeunesse d'une recherche se voulant plus sensible au genre dans l'étude des liens entre travail et cancer. Alors, par rapport à mon parcours, juste un élément... Quiconque travaillant sur des enquêtes de santé en population incluant des hommes et des femmes est amené à observer des différences sexuées de mortalité et de morbidité, et ces différences sont expliquées de diverses manières, mais souvent les arguments biologiques prévalent. J'ai moi-même, dans le cadre de mes travaux de post-doctorat conduits en population inuite, interprété des différences d'association statistiques entre alimentation et profil lipidique sanguin, entre hommes et femmes, donc euh, des différences entre hommes et femmes, à la lumière des hormones sexuelles féminines. Donc, j'avais déjà été en contact avec des observations de ce type que j'avais essayé d'interpréter à la lumière de données plutôt sur la biologie différente entre hommes et femmes. À mon retour de postdoc, justement, j'ai commencé à collaborer à la fin des années 2000 avec une équipe de recherche-action en Seine-Saint-Denis, hébergée à l'Université Paris 13, le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis, le Giscope 93 qui m'a permis de poursuivre cette réflexion dans une autre direction. J'avais été en contact avec la directrice de cette équipe, une sociologue de l'INSERM, Annette Beaumoni, lorsque, épidémiologiste à l'Institut de veille sanitaire, juste après mon doctorat, j'avais été chargée d'une étude de santé publique autour d'une ancienne usine de broyage d'amiante en région parisienne. Alors, rejoignant cette équipe, qui partait du constat d'une faible visibilité sociale des cancers d'origine professionnelle, euh, le groupe s'était fixé pour objectif d'étudier les inégalités sociales de cancer liées au travail à partir d'une enquête de santé publique conduite donc en Seine-Saint-Denis. Le passé industriel de ce territoire, sa population longtemps ouvrière, son histoire migratoire, mais aussi la surmortalité par cancer qui était observée au milieu des années 1990, en faisait un terrain, et en font toujours, un terrain emblématique pour l'étude des inégalités sociales d'exposition professionnelle à des cancérogènes. Au début des années 2000, l'équipe de ce groupement d'intérêt scientifique a mis en place un dispositif d'enquête original considérant les personnes atteintes de cancer comme des sentinelles. À partir du signalement par un des hôpitaux partenaires, s'engage une démarche de reconstitution des histoires professionnelles fondée sur le recueil de l'activité de travail à chaque poste occupé par des sociologues du travail, qui servira de base à l'expertise pluridisciplinaire de ex des expositions impliquant des médecins du travail, des hygiénistes industriels et des ingénieurs de prévention. Lorsque les expositions retrouvées sont susceptibles d'ouvrir droit à une réparation en maladie professionnelle, un suivi prospectif est proposé afin de connaître et de faciliter les processus d'accès à l'indemnisation. La notion de parcours occupe ainsi une position centrale dans cette enquête. Parcours professionnel, parcours d'exposition et parcours de réparation sont patiemment documentés au fil des années puisqu'il s'agit d'une enquête permanente. Or, les résultats accumulés au cours des dix premières années révélaient un effet entonnoir sexué, c'est-à-dire une déperdition de participants du signalement par les hôpitaux partenaires à la reconnaissance en maladie professionnelle. Déperdition plus prononcée chez les femmes à différentes, en... différentes étapes de l'enquête, comme le suggère ce graphique, donc, qui rapporte les effectifs aux différentes étapes de l'enquête selon le sexe des participants, et afin de maintenir votre niveau d'attention, j'ai choisi d'attribuer le bleu du ciel aux femmes et d'étendre la période d'observation de 10 à 15 ans, ce qui ne vous aura pas échappé par rapport à mon propos introductif. Se poser alors la question de l'interprétation de ces différences, donc des différences qu'on observait non seulement au niveau du signalement, avec un sexe ratio qui était plus important que ce qu'on observait par rapport à l'incidence nationale des cancers qui étaient inclus dans l'enquête, notamment des cancers respiratoires et hématologiques, des différences au niveau des proportions de consentement des différences au niveau des proportions de personnes exposées à au moins un cancérogène au cours de la vie professionnelle, mais parmi ces personnes exposées aussi, des différences de certificats médical initial établis par les médecins pour une demande de réparation en maladie professionnelle. C'est donc une pièce maîtresse pour la déclaration en maladie professionnelle qui revient aux patients. Des différences aussi en termes de reconnaissance effective de la maladie professionnelle, ces différences étant à chaque fois en défaveur des femmes. Se poser alors la question de l'interprétation de ces différences et en particulier du rôle que pouvaient jouer certains stéréotypes de genre en termes de moindre participation des femmes par des phénomènes de sélection et d'autosélection, de moindre exposition retrouvée, bien sûr les femmes n'occupent pas les mêmes postes de travail et à poste égal peuvent ne pas exercer les mêmes tâches, mais pouvait-il aussi y avoir des expositions moins visibles, voire invisibles chez les femmes le moindre nombre de certificats médicaux initiaux et la moindre reconnaissance proviendrait-il d'une autosélection à la phase de déclaration en maladie professionnelle, d'inégalité dans le soutien familial apporté par le conjoint lorsqu'il est toujours vivant, d'inadéquation des tableaux de maladies professionnelles qui sont construits sur des modèles masculins du travail exposant ou de l'attitude du système complémentaire de réparation des maladies professionnelles. Euh, y compris euh, l'analyse de la description de ces discussions, de ces résultats. Euh, au cours de cette discussion, j'étais interpellée régulièrement par mes collègues sur le fait que les connaissances épidémiologiques contribuaient très en amont à des mécanismes d'invisibilisation différentielle chez les hommes et les femmes. Donc, devenue moi-même en 2011 directrice de ce GIS, en parallèle de mes activités d'enseignante chercheuse en épidémiologie et biostatistique à l'école des hautes études en santé publique, j'ai été amenée à soutenir le développement de ces recherches par la réponse à un appel à projet de l'Institut national du cancer visant principalement à financer une thèse en sociologie. L'idée était toutefois d'ajouter deux autres volets disciplinaires au projet, l'un en géographie, l'autre en épidémiologie, afin à la fois d'augmenter les chances de financement, puisqu'il y avait des incitations fortes à travailler en pluri ou interdisciplinarité, mais bien sûr aussi de croiser les regards disciplinaires sur un objet complexe et polymorphe. Le projet a été retenu pour un financement et a effectivement donné lieu à une thèse de sociologie intitulée « Penser la question des cancers d'origine professionnelle au féminin, division sexuelle du travail et des risques ?» Soutenu par Michel Paiva en 2016 à l'université Paris 8 sous la direction de Régine Berco, Michel Paiva a reçu le prix de thèse de l'Institut du Genre en 2017. Parallèlement, le court volet épidémiologiste que nous avions associé au projet final, qui a démarré par un projet de Master 2 en santé publique et qui a été poursuivi par un travail d'un an en tant qu'ingénieur d'études par un étudiant de Master 2, a finalement abouti sur un projet de recherche qui a été financé par l'ancien domaine d'intérêt majeur GEST sur la souffrance et la santé au travail, qui est devenu un GIS lui aussi, financé par la région Île-de-France. Cette thèse portait sur l'invisibilisation du lien entre travail et cancer chez les femmes, une approche réflexive en épidémiologie de la santé au travail. Co-dirigée par une sociodémographe, Nathalie Boijos, et moi-même, elle a été soutenue par Charles-Olivier Bettencedi en octobre dernier à l'Université Paris-Sud. Alors, au cours des dernières... Euh, oui, donc là, j'ai fait un petit ajout pour vous montrer quelques résultats de cette thèse qui n'étaient pas prévue J'espère que je ne me rends pas compte du temps, là. Euh, donc, c'était juste pour vous montrer qu'un euh, des articles de, de, de, de, issus de cette thèse, donc le premier article issu de, de cette thèse, s'interrogeait justement sur les biais de genre dans l'étude des liens entre travail et risque de cancer du poumon à partir d'une analyse systématique de 243 articles publiés entre 2003 et 2014 dans des revues internationales à comité de lecture. Cette analyse a permis de balayer les différentes étapes de construction et de mise en œuvre des études épidémiologiques depuis le choix des questions de recherche, des emplois et des secteurs d'activité qui allaient être à l'étude, l'inclusion des femmes dans les études, l'évaluation des expositions professionnelles, qui est une étape majeure et vraiment très importante en termes de sensibilité au genre dans ces études, les modélisations statistiques avec la façon d'utiliser la variable sexe et l'interprétation des différences éventuelles entre hommes et femmes lorsqu'elles ont été recherchées et observées. Donc ce qu'on observait notamment, c'est juste quelques exemples, au niveau de l'inclusion des femmes, on observait encore sur cette période récente des échantillons d'études très débalancés en défaveur des femmes, puisque même s'il y avait 42% d'études mixtes, le sexe ratio entre hommes et femmes était de, femme de 3,5, ce qui est très, très enfin, médian, hein, le sexe ratio médian des, des études mixtes. On avait aussi, euh, on suspectait des phénomènes de double standard dans l'évaluation des expositions professionnelles, non pas parce que les méthodes auraient été différentes entre hommes et femmes, mais justement parce qu'une méthode qui avait été élaborée à partir d'un modèle masculin était appliquée à l'emploi féminin et pouvait ne pas rendre compte de manière, euh, de manière précise des expositions professionnelles. Je parle notamment des matrices emploi-exposition, qui sont un outil très utilisé en épidémiologie professionnelle et sur lequel il y a actuellement toute une réflexion, notamment à partir de la cohorte Constance, pour l'élaboration de matrices plus sensibles aux gens, même si la dernière euh, matrice en date n'est toujours pas construite de manière sensible aux genres. Mais les auteurs euh, ont, ont, ont soulevé ce point dans leur premier article et donc apparemment travaillent à, à améliorer ces matrices. On a aussi au niveau de la modélisation statistique toujours euh, des, des approches un peu systématiques d'ajustement des modèles en première intention et on a 49% des papiers qui ne faisaient qu'ajuster les modèles sur la variable sexe, mais sans justification particulière, puisque bien sûr on peut imaginer qu'il y ait des justifications qui les qui autant, mais pas de justification de la part des auteurs. Donc voilà, c'est un aperçu en fait, de pratiques qui ont été ensuite discutées dans le papier euh, en termes de possibles biais de genre dans l'élaboration des connaissances. Donc, au cours de ces dernières années, à travers ce, cet encadrement, ce cours encadrement de thèse et ces contacts avec cette équipe pluridisciplinaire, mes activités de recherche se sont ainsi structurées autour d'un premier axe, qui est plutôt un axe d'analyse critique, qui interroge les conditions de production de données quantifiées et leurs usages, de, en, en épidémiologie et leurs usages sociaux. Euh, comment se construisent les indicateurs et les données quantifiées Quels effets produisent-ils sur les politiques publiques impactant la santé au travail Je viens de citer euh, la thèse de Charles-Olivier bétancédi sur les biais de genre dans la connaissance des risques professionnels. Je peux également citer ma collaboration avec Emmanuel Henry, sociologue à l'université Paris-Dauphine, euh, qui a bénéficié euh, à certains moments de, de l'aide de, de la... De la de la cellule interdisciplinaire, excusez-moi si je n'utilise pas, pas bien le, le, le terme de, de, du CNRS, euh, travaux portant sur la production de savoir et d'ignorance en santé au travail, et travail. Un second texte de mon travail vise à produire des connaissances nouvelles dans un cadre pluridisciplinaire. Comment se distribuent socialement les expositions professionnelles Comment se construisent ces inégalités au cours de, de la vie j'ai conduit ces recherches en lien étroit avec une sociologue et une biostatisticienne de l'Inserm, qu'il s'agisse de l'étude quantitative de la stratification sociale des multi-expositions ou des celle des liens entre parcours professionnel et parcours d'exposition. Donc, je n'ai pas le temps de balayer rapidement les exemples d'intégration de la dimension de genre euh, dans ces travaux à fort ancrage épidémiologique, mais sachez que j'ai des diapos que je peux vous passer au moment des questions. <rire> euh, je voudrais quand même finir euh, sur, peut-être si, euh, le fait que euh, euh... Alors oui, quand même un exemple que je vais commenter en direct, euh, c'est une nouvelle que j'avais euh, lue en étant à Bruxelles en, en décembre dernier. Des salons d'onglerie ont été fermés à Bruxelles pour raisons sanitaires, mais aussi pour, euh, pour des problèmes de, de travail illégal et traite d'êtres humains. Euh, L'article est écrit au masculin neutre, mais il s'agit euh, de, de, de jeunes femmes qui, qui ont été... Euh, qui ont été donc euh, euh, dont le travail illégal a été euh, non déclaré a été découvert à cette occasion. Et donc je trouvais que c'était un exemple d'actualité qui renvoie aussi à des travaux qui ont été publiés en 2017 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail, l'Anses en France et qui pointait justement les risques chimiques nombreux auxquels sont exposés euh, les travailleurs de la beauté des ongles comme ils les appellent dans leur rapport qui sont en fait des travailleuses dont beaucoup maîtrisent mal le français et viennent de pays, notamment d'Asie. Ils sont dans des situations irrégulières par rapport à leur, à leur, à leur présence sur le territoire français. Donc C'est pour montrer que, justement, en conclusion, l'interdisciplinarité en épidémiologie, s'intéressant aux liens entre santé et travail, me semble une condition sine qua non d'intégration de la dimension de genre au-delà du sexe. J'ai cité les apports de la sociologie, bien sûr, qui nous, qui nous permettent de penser les rapports sociaux de différentes manières, genre, sexe, race, la division sociale et, sociale et sexuelle du travail, les liens entre précarisation sociale et professionnelle et conditions de travail la démographie, avec laquelle je vais pouvoir avoir la chance d'interagir bien davantage depuis mon arrivée à l'INED en septembre dernier, qui permet notamment de redéfinir les catégories d'analyse en considérant les parcours de vie dans des approches diachroniques et à travers les différentes sphères d'activité. Dans les approches biographiques, on prend en compte non seulement les carrières professionnelles, les histoires familiales, les cumuls d'activités. Je peux citer aussi, bien sûr, l'ergonomie, qui nous permet de prendre conscience, nous, les épidémiologistes, des différences entre travail prescrit et travail réel, des différences de tâches qui peuvent exister à intituler de postes égales entre, euh, entre hommes et femmes, mais aussi à l'intérieur des femmes et à l'intérieur des, des hommes occupant les mêmes, les mêmes postes, et aussi euh, à, articuler, euh, à penser l'articulation des temps du travail et hors travail. La psychodynamique du travail aussi, cette théorie générale du rapport subjectif au travail, nous permet de penser par exemple les liens entre travail et consommation de substances psychoactives, si souvent définis comme des facteurs de risque individuels, les fameux tabagisme et alcool des enquêtes de santé publique. L'épidémiologie pourrait être vue, euh, de mon point de vue, comme un, une façon de, de jeter des ponts euh, entre les sciences dures, notamment toutes les sciences biomédicales, puisque nous avons absolument besoin des cliniciens pour conduire ces recherches en santé au travail, et ces autres disciplines. C'est une question que je pose et c'est ce que je, je m'efforce de faire dans le cadre de mes travaux. Euh, et puis, bien sûr, n'oublions pas l'apport des statistiques qui euh, permettent aussi euh, de, de tenter de traiter quantitativement cette complexité, mais sans tomber euh, dans le panneau, si je puis dire, euh, de euh, penser qu'une simple checklist nous permettrait de genrer nos approches. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Émilie. Euh, non, non, non, non tu, oui, je pense okay. qu'on va prendre quelques questions, okay. s'il y a des questions dans la salle. Donc si vous voulez, je vais commencer pour vous laisser un peu le temps de réfléchir. Euh, euh, je je t'avais posé la question de savoir si tu avais vu une amélioration dans le temps de cette prise en considération des, des, des, des, des, des cancers chez la femme au travail. Parce que là, tu nous as présenté des blocs de, de, de temps. Oui. Oui, alors euh, d'après les analyses qui ont été faites dans le cadre de la thèse de Charles-Olivier Bétoncelier, et puis après plus largement sur cancer, il y a eu aussi un autre papier qui est sorti euh, un an plus tôt. Euh, il y a plutôt une amélioration entre euh, la dernière décennie et la décennie qui précède. Euh, mais quand même, les sexes ratios quand les études sont mixtes restent débalancés. Quand même, euh, si on observe que les hommes sont, sont relativement souvent inclus dans les études sur cancer du sein et travail, ce qui est bien pour les hommes, ce qui est très bien, euh, on voit à l'inverse que bah, des localisations comme le cancer du poumon sont quand même encore pensées comme très majoritairement des cancers masculins. Et s'ils sont féminins, alors ils sont liés au tabac. On ne pense pas le lien avec l'intégration des femmes au marché du travail, euh, ou très peu en tout cas. Euh, tout ça n'est pas pour dire que le tabac n'est pas un facteur massif de risque. Je ne dirai jamais contre les connaissances accumulées au cours des décennies. Mais c'est pour dire que euh, ce sont des maladies plurifactorielles et que les facteurs s'articulent entre eux. Oui, il y a une amélioration. Par contre, il y a encore beaucoup de résistance. Je peux donner deux anecdotes. La première, c'est que l'étudiant Charles-Olivier Bettenceli, qui a fait sa thèse euh, par la suite, lorsqu'il a fait son mémoire de M2 en santé publique, euh, ça portait déjà sur les prémices de cette analyse bibliographique. Et les deux rapporteurs, euh, deux de mes collègues euh, seniors, que j'apprécie beaucoup m'ont euh, fait la remarque avant la soutenance que euh, c'est original ce travail, c'est féministe, non Ils ont utilisé le terme de féministe. Alors je dis, bah, écoutez, attendez de voir la soutenance. Finalement, l'étudiant euh, de sexe masculin, d'ailleurs, il faut saluer euh, ça aussi, bien sûr, euh, a eu la meilleure note de sa promotion euh, au mémoire, ce qui était quand même une très bonne nouvelle pour le, la, la recherche et pour lui. Et puis, euh, voilà. Et, et cet article dont j'ai présenté les grandes lignes, là, le premier article de sa thèse, a fait un chemin de plus d'un an, un an et demi avant d'arriver à être publié. Il était prêt relativement tôt. Mais par exemple, dans une grosse revue d'épidémiologie en santé au travail, qui s'appelle Occupational and Environmental Medicine, on a eu une situation où on avait un reviewer qui était très favorable, qui faisait des remarques qui étaient tout à fait étaient possibles de prendre en compte dans, dans, dans le manuscrit. Un autre qui a écrit quatre lignes. Et ces quatre lignes, c'était euh, « les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois » trop de choses interviennent dans les différences entre hommes et femmes, genrer les approches en santé travail ne résoudra pas le problème. Euh, refus du manuscrit. L'éditeur a choisi de suivre euh, la, voilà, le deuxième reviewer. On a fait appel et on n'a pas eu gain de cause. Donc finalement, l'article a fini par être publié dans une revue qui est moins visible, euh, qui s'appelle le American Journal of Industrial Medicine, mais qui a une longue tradition d'attention aux rapports sociaux, de sexe, de genre, de race, qui est vraiment ouvert sur ces questions-là, euh, parce que c'est de l'épidémio, mais c'est quand même un travail pluridisciplinaire. Donc on a réussi, mais ça a été un long cheminement. Ces deux anecdotes pour vous dire qu'il y a quand même encore des mécanismes forts de résistance malheureusement. Euh, Est-ce qu'il y a des questions On va vous demander de vous présenter, si vous voulez bien, juste avant de dire votre question. Euh, martina knop Institut de physique. Euh, J'étais euh, quand même interpellée par le fait tu as dit euh, que les femmes sont moins indemnisées pour, leur, euh, pour la prise en compte de, de, des accidents de travail et maladies mm -hmm. professionnelles, parce que oui. c'est vrai que je me dis que ça doit être standardisé d'une certaine oui. façon. Est-ce que euh, ça vient du fait que il euh, bah, y a peut-être les deux, mais, mais est-ce que ça vient du fait que les maladies sont différentes et donc de ce point de vue moins reconnues, ou est-ce que les femmes font moins la démarche de se faire reconnaître C'est -ce une, une très bonne question. Quand on parle vraiment d'indemnisation, il y a effectivement ces deux étapes en amont. L'étape de déclaration, puisque c'est une démarche, alors pas dans quels les accidents du travail, c'est l'employeur qui doit déclarer les accidents du travail, mais dans le cas des maladies professionnelles. C'est une démarche qui doit venir de la personne concernée. Donc, on, a, on observe des phénomènes de sous-déclaration. Ça, moi, je n'ai pas travaillé dessus directement, mais Michel Paiva a travaillé dessus dans sa thèse. Et de, après, de sous-reconnaissance, c'est-à-dire dans, dans le sens où même lorsque les femmes ont déclaré, elles accèdent moins facilement à la réparation. Et l'interprétation générale qu'on en a, en tout cas, nous, pour ce qu'on connaît mieux qui est les, les cancers, c'est que les tableaux de maladies professionnelles, donc c'est un système, le système de réparation de maladies professionnelles en France, euh, repose principalement sur des tableaux qui font des, des liens euh, à partir de la littérature scientifique, mais aussi euh, de consensus ou de dissensus sociaux, euh, entre euh, des expositions, des types de diagnostics, des durées d'exposition, des listes limitatives ou indicatives de travaux. Et donc à partir du moment où on peut faire la preuve qu'on a travaillé dans ces activités exposantes, le nombre d'années requises, avec les délais qui sont inscrits dans les tableaux, il y a une présomption d'imputabilité. Donc on n'a pas à faire la preuve d'un lien unique, on peut avoir des facteurs multiples autres de risque et le travail sera reconnu comme déterminant et on sera indemnisé. Ces tableaux ont été construits vraiment selon un modèle masculin de l'emploi industriel mono-exposé durablement à un agent, voilà, à des agents précis. Voilà. Donc il y a vraiment toute une réflexion actuellement sur les, les multi-expositions. Et je fais partie d'un groupe d'experts de l'ANSES actuellement sur les maladies professionnelles, dans lequel on essaye, on, il y a aussi eu des collègues en, en sociologie notamment qui ont été euh, invités à faire partie du groupe. Euh, et on essaye à plusieurs de porter ces réflexions, notamment par rapport à la question de l'indemnisation des femmes. Euh, Michel Boson, Ined, euh, tu dis euh, à la fin, c'est une jolie formule, hein, une simple checklist ne permet pas de genrer l'approche. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'utilité et les limites de la checklist, euh, Donner des exemples aussi. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à faire un exemple live parce que je n'ai pas réfléchi en ces termes. C'était plus euh, une impression euh, enfin, fondée sur mon expérience que ça fait dix euh, ans maintenant presque que je travaille euh, en interdisciplinarité avec des collègues dans d'autres disciplines que j'ai été très rapidement intéressée par euh, le dialogue euh, mais pas forcément très rapidement capable de rentrer dedans. <rire> ça m'a pris du temps, je pense que ça a pris du temps aussi de l'autre côté. Euh, on a besoin de s'imbiber, de, voilà, de s'approprier de aussi les, les outils des autres, euh, les concepts, euh, tous les domaines de recherche des autres. Donc pour moi, c'est un processus qui peut se faire que dans le travail concret sur des projets ensemble, Enfin, de manière privilégiée. Ce n'est pas, pas une démarche purement intellectuelle, disons. On peut avoir l'intérêt intellectuel au départ, mais après, c'est dans le faire ensemble qu'on apprend vraiment. Et donc, pour moi, ça prend du temps. Donc on a besoin de temps, et puis en plus, on a plus de difficultés aussi parfois à valoriser les travaux, parce qu'on... Là, typiquement, dans le projet avec mon collègue sociologue de Dauphine, bah, on fait un papier en sociaux et un papier en épidémio, et à chaque fois, on a la remarque du reviewer... on écrit ensemble, on a la remarque du reviewer sociaux sur papier qui est... On a écrit ensemble, où il a pris quand même la première... Euh, la première main, euh, ce que bon, il y a des trucs qui sont un petit peu trop épidémiaux. Et puis, côté épidémiaux, on a le même genre de problème. Donc, des fois, les chemins des papiers sont longs aussi. Donc, je pense que ça se fait sur la durée. Et ce que je vois dans l'intérêt des checklists, c'est que malgré tout, c'est des outils pour attirer l'attention. Donc, ça rend euh, la question visible. Ça, et ça peut même permettre de le constituer en problème, en problème de validité scientifique. Je pense qu'une façon de, de convaincre, justement, qu'il ne s'agit pas d'une démarche féministe, euh, euh, enfin, de réduire ça à une démarche féministe, c'est de montrer que c'est un problème de, de scientifique, de validité des connaissances qu'on produit. Certes, il y a des impacts après qui vont euh, renforcer et nourrir des rapports de domination préexistants. Enfin, il y a une espèce de cercle vicieux comme ça, où les, les processus se renforcent les uns les autres. Mais il faut bien comprendre qu'on a un problème de validité scientifique. Donc on raconte des bêtises parfois. Euh, et donc ça, ça peut, je pense, et là, ces checklists permettent de, de, rendre, de rendre visible cette dimension qui est centrale et d'attirer l'attention sur quand on est un scientifique qui veut faire de la bonne science, on doit intégrer ces dimensions-là. Et en plus, ça fera du bien <rire> à la population euh, dans son ensemble. Voilà. Émilie, deux petites questions avec deux réponses courtes. Ici d'abord, Christiane Chraves, Institut du Savoie de l'Homme et épinière. Euh, Je demande s'il y a des, euh, des démarches comparables comme ici euh, au CNRS ou à l'INSEAM aussi euh, ah. directement aux cliniques, notamment hein, au niveau de la PHP ou des autres centres hospitaliers. Euh, vous voulez dire sur la, justement sur l'intégration de, de la réflexion sur genre et sexe euh... Exactement, parce que justement ah. au niveau clinique, ouais. c'est là où on pourrait très très bien en fait euh, appliquer euh, toutes ces questions sur euh, santé, euh, genre et sexe. Et est-ce qu'il a des démarches de, que vous connaissez à ces niveaux-là ouais, En France, je ne sais pas. Peut-être vous pourrez euh, répondre. Euh dans la suite. En France, je ne sais pas s'il y a des démarches... Enfin, j'ai pas entendu parler de démarches systématiques, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc, je préfère dire que je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. Mais je, je n'en ai pas entendu parler, en tout cas. Bonjour, Laurine Lebes, je suis médecin généraliste dans le 93 et enseignante chercheuse à Paris-Diedreau en médecine générale. Mm -hmm. Je rebondis un peu sur la première question sur la reconnaissance des maladies professionnelles. Dans mon travail, je le vois bien hein, que la reconnaissance des maladies professionnelles pour les femmes est vraiment très compliquée. Est-ce que vous savez si les pouvoirs publics, la sécurité sociale, etc. vont prendre en compte ces recherches – Justement, ce que j'essaie de dire, c'est que je ne sais pas au niveau de la sécurité sociale ou des ministères. En tout cas, ce que je sais, c'est que enfin, l'expertise scientifique sur les maladies professionnelles vient de sortir du ministère du Travail. Donc elle vient de sortir de l'arène du dialogue social direct entre partenaires sociaux. C'était un processus long de rendre cette expertise indépendante, ce qui a possiblement des effets positifs, mais qui peut aussi avoir des effets négatifs, parce que... Euh, les connaissances qu'on va produire dans ce groupe d'experts de, vont peut-être être plus difficiles euh, d'appropriation pour une partie des, des représentants euh, de travailleurs, notamment. Euh, en tout cas, c'est un pari à prendre. Euh, donc, ça, ça vient de sortir. Donc, du coup, on, on peut, dans ce groupe de travail, s'auto-saisir, en tout cas, de ces questions-là. Et on est en train de le faire. Je ne sais pas quel fruit ça portera. Je ne sais pas quel type de débat il va y avoir. Euh, on est très attaché à rendre visible, à mettre en, en scène, en fait, euh, y compris les débats scientifiques qu'il y aura au sein du groupe de travail, sachant que c'est des arènes où on est. On plutôt de construire un avis consensuel à la fin. Mais pour nous, il y a un enjeu à montrer, justement, que peut-être les grandes lignes directrices qui vont être énoncées à la fin émanent d'un dialogue qui n'a pas toujours été consensuel. Et peut-être que ça fera émerger des débats sur le genre qui ne pas l'unanimité, justement. Mais ça reste encore à, à voir. Merci beaucoup, Émilie. Donc maintenant...